Bonjour Claire. Bonjour Anthony. Alors tout d'abord je vous souhaite une très bonne année pour 2018. Une excellente année à vous aussi. Santé et puis prospérité et belles performances. Merci, Merci beaucoup. Alors justement, quelles sont les perspectives de Trustim Finance pour 2018 Mais Écoutez, pour 2018 chez Trustim, on pense que 2018 devrait être l'année de la rébellion. D'un point de vue de cadre macro, les... ce sera d'avant tout la rébellion des banquiers centraux. En effet, pendant plusieurs années, les banquiers centraux ont marchés avec des liquidités, des taux toujours plus en plus bas, des actifs, du coup, risqués, qui s'appréciaient de plus en plus, euh, parfois dans des façons un peu inquiétantes. Mmh. Mais on voit bien qu'en 2018, eh bien, ils ont décidé de s'y faire à la fin de la récréation. En effet, côté US, on a déjà vu plusieurs remontées de taux devrait continuer euh, tout au long de 2018. Et d'un point de vue européen, bah, ça, si ce n'est pas cette année, ça sera l'année prochaine. En tout cas, euh, rébellion des banquiers centraux contre un univers de taux bas. Et d'un point de vue micro, ouais. euh, nous sommes aussi dans une rébellion des clients. En effet, euh, avec la révolution numérique, nous avons tous un téléphone portable. Nous savons que nous avons le pouvoir et que chaque jour, euh, nous sommes de plus en plus exigeants, mmh. que seules les sociétés qui l'ont compris sauront euh, réellement répondre aux attentes des clients. Et pour ça, il va falloir écouter ses clients, les servir de mieux en mieux et donc avant tout, les satisfaire. Alors justement, quels sont les acteurs qui pourraient euh, bénéficier de cette rébellion bien écouté, Anthony, chez Trostim, nous pensons que ce sont les acteurs plutôt traditionnels qui, en 2018, vont bénéficier de cette rébellion. Parce que cela fait entre 5 voire 10 ans que ces entreprises ont écouté euh, leurs clients, ont compris qu'il y avait quelque chose de très, très, très, très important qui était en train de se passer et qui ont investi massivement depuis euh, 2-3 ans sur le numérique, sur la révolution digitale. Et c'est donc maintenant qu'on commence à avoir les bénéfices de ces investissements arrivés. Alors, on en a déjà beaucoup parlé avec Walmart, par exemple, qui fait maintenant plus de 50% de croissance dans l'e-commerce. Mais il y a aussi d'autres sociétés, en particulier les banques, qui se sont réveillées ouais. et qui, euh, maintenant, peuvent réellement s'affirmer comme des entreprises numériques. Et, par exemple, si, dans les banques, dans les banques euh, espagnoles, BBVA réalise maintenant plus de 20% de ses acquisitions clients en ligne. Et mmh. constate qu'elle euh, a deux fois plus d'interactions avec ses clients via les mobiles que ce qu'elle pouvait apparemment en avoir dans des, euh, par des moyens traditionnels. Mmh. Donc, ce sont des acteurs qui vont être euh, bouleversés, qui ont des perspectives de croissance euh, qui vont s'améliorer. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout vu par le marché. Ok. Mais, et globalement, euh, Claire, est-ce que les valorisations ne sont pas trop élevées Est-ce que ce ne sont pas les valorisations qui vont se rebeller en 2018 eh bien, écoutez, on a déjà vu en 2017 que les valorisations étaient très tendues. Donc effectivement, il va falloir être sélectif. On ne peut pas acheter n'importe quoi. Et c'est pour ça que nous avons choisi d'avoir des portefeuilles qui sont plutôt centrés sur des acteurs traditionnels, aux valorisations qui restent attractives au vu des perspectives de croissance et euh, que nous avons dans nos portefeuilles en fait hein, de valorisation qui sont inférieurs à celles euh, du marché puisqu'en moyenne on a entre 3 et 4 points de price earnings euh, sous euh, les valorisations de celles du marché Très bien, merci beaucoup Claire Merci Anthony